Les arômes, c'est cool. oui. oui. pas du pibouf. Le pibouf, est un non, On a de non, pas, là, tu tu pas mal, on oui. pas, pas mal, vie. Je trouve que c'est un but qui n'est pas très net, je par, même, par plus rapport plus à ce de, de oui. tout ouais. tout le bas, ça sera tout bas, c'est un en C'est un peu indéfini, c'est très complexe. Euh, est pas euh, je euh, pas en fait, on va voir parce que si tu veux, François et moi, on veut tous les deux aller au 3-8. Il y a même quelqu'un qui gère. Philippe, il connaît, mais il n'est pas tout le temps là. J'ai peut-être envie d'aller au 3-8. moi. aller au 3 ah, été... ah, on n'a pas encore tout ouais. ah, ouais, en ah, défini, coup... ouais, en ouais. Ouais, en fait, c'est juste qu'il y a 8 Super c'est grand, Super 8, c'est vraiment le procédé, les enregistrements et comment on peut faire C'était la personne démocratique du KBC. il y a du. Il y Là, du tu de la je, je, me je ah, du de coup, on en fait, <coupilée> Je pense que nous, on a un problème. qui ouais. est sérieux. Ouais, ouais. ouais. je jamais sans vos après, est la seule chose, c'est savoir si ces, c'est du ou dry pas Si c'est du je pense qu'il faudra y y le faire avec un petit, un, petit un petit peu, on peut Et mettre aussi un peu Paris, tu, tu vois, en dryer c'est pas c'est Mais avec du comme l'aime. Et Philippe, ouais, on a un. Des ah, c'est vrai, on a tous un. C'est vrai, c'est une étoile du Nord. Ouais. Un peu, donc, avec des houblons américains, euh, un tout petit peu de et ça donne une belle saison. Parce que, de toute façon, on voulait faire l'événement avant la Week. Mois d'avril. Ouais, fin avril, on avait dit, nous, la Nive, il est début avril. Ouais. Donc, ça dépend surtout de toi, Daniel. Ouais, ça au moins de 6 semaines de mois, c'est mieux. Donc euh, euh, ça c'est à vous de après, à toi de... Moi j'ai un agenda là, à portée de masse. Ah bah ben, moi, j'y suis tous les jours à la brasserie. C'est plus lourd. C'est quand t'es qu'ils sont dehors Ah bah non, c est c est c est en fait c'est dans l'autre sens, À partir du moment où on fixe une date, j'aurais pu vivre. C'est minimum de Nous on peut prendre... Ça sera du... Mais après on peut panacher les mastectos. tecto, on peut faire 30 pus et... J'ai mètres en flux. Tous les deux Pas du tout. Après euh moitié Je vais tester la stout à la framboise de... Mais la... Oh oui, bonne idée Mais en fait, c'est fait, c'est ça. C'est ça, tu vois